Coucou, je suis célèbre sur les réseaux sociaux, je suis célèbre dans les médias. Je veux faire mon église. Est-ce que c'est possible? Je veux être pasteur. Est-ce que c'est possible? Nous allons démarrer cette semaine justement une série de réponses à ces questions. On va voir en fait aujourd'hui la différence qu'il y a entre le ministère média et le ministère pastoral. Et dans une autre vidéo, on va voir dans quelles conditions lancer sa propre église. Déjà, pour répondre à la première question. Je suis célèbre sur les réseaux sociaux, je suis célèbre sur les médias. Est-ce que systématiquement, je dois lancer une église et profiter de la mouvance Tout va dépendre de beaucoup de choses, parce que comprenez que c'est deux travails complètement différents. Okay? Je ne sais pas si on dit deux travail avec S ou deux travaux, mais en tout cas, vous choisissez un, vous laissez l'autre. Le travail des médias est un travail un tout petit peu superficiel. Pourquoi parce que vous n'avez pas une relation profonde avec ceux qui vous regardent. Vous venez vous informer, vous enseigner, vous interpeller, mais vous ne faites pas un suivi derrière que le pasteur fait. Le travail du pasteur est un travail un peu plus approfondi parce qu'il a une relation avec ses brebis, ses paroissiens. Il va s'occuper de ce qu'on appelle les soins pastoraux. Ça va être une relation sur le long terme. Ça va être une relation où euh, la brebis peut appeler le pasteur lorsqu'elle est en pleine crise à n'importe quel moment. La brebis peut faire subir au pasteur des caprices de brebis à n'importe quel moment. Le pasteur va faire un travail plus profond que celui qui est dans les médias. Le ministère média s'apparente beaucoup plus et s'accoutume un peu plus à des ministères itinérants. Euh, par exemple, l'évangéliste est itinérant. Il peut aussi y avoir des enseignants itinérants, c'est le cas par exemple de Joyce Mayer. Okay, il peut y avoir des prophètes itinérants. Mais le ministère pastoral est un ministère où on est sur place et on s'occupe en profondeur des brebis. Bien sûr que vous pouvez être un homme des médias et pasteur en même temps. C'est mon cas. Je suis pasteur, mais je suis dans les médias. Et ça depuis des années. Mais ne confondez pas les deux, c'est deux boulots différents. Lorsque je vous parle, je ne vous connais pas particulièrement vous allez me contacter et me soumettre euh, des requêtes de prière ou me parler de certains de vos problèmes, je n'aurai pas assez de, de recul pour donner des réponses pastorales appropriées. Je vais vous donner des réponses en rapport avec la parole de Dieu, c'est sûr, mais peut-être que votre cas est un cas bien spécifique et peut-être que quelqu'un qui vous connaît mieux, euh, par exemple votre pasteur, peut connaître la réponse appropriée parce qu'elle vous connaît. On a souvent eu des personnes qui nous ont contactés euh, et qui ont eu, des, par exemple, des soucis dans leur, dans leur église et elles ne nous racontent jamais toute l'histoire. Elles donnent souvent leur version et on ne peut pas donner des conseils appropriés comme ça. Le pasteur a parfois toute la version parce qu'il connaît le brebis. Euh, les brebis, le brebis, franchement. C'est deux boulots complètement différents. Donc, c'est important que vous puissiez comprendre que si vous n'avez pas un appel pastoral, si... Votre leader n'a pas reconnu cet appel dans votre vie. Contentez-vous d'interpeller les gens sur les réseaux sociaux. Contentez-vous de les enseigner dans la mesure de vos connaissances. Contentez-vous de proclamer la parole dans la mesure de vos connaissances. Mais n'entrez pas sur ce schéma-là ou dans ce schéma-là si vous n'avez pas un appel qui a été approuvé par des leaders reconnus. Que Dieu vous bénisse.